Qu'est-ce qu'ils font durant leur temps libre Jouer de la guitare. Joseph joue de la guitare. Jouer au foot. Belinda joue au foot. Jouer aux échecs. Ahmed et Colette jouent aux échecs. Faire du vélo. Mes parents font du vélo. Faire du ski. Ma sœur Fatima fait du ski. Faire du jogging. Notre voisin Marc fait du jogging. Created using